Bienvenue au Camp Galinica. Moi, c'est Eduard, Je suis apprenti gestionnaire du commerce de détail en parfumerie. Voici Agnèsia, Lucia et Murat, qui sont apprenti assistants en pharmacie. Venez avec moi, on va tout vous montrer. Nous avons eu beaucoup de programmes, comme par exemple Teambildung ou Weiterbildung. Dort avons eu Generikas ou Thermologie et beaucoup de choses. Una cosa che ho imparato e che porterò con me durante il mio percorso formativo è il fatto come appunto approcciarsi meglio con la clientela, come vendere un determinato prodotto e magari anche il fatto di eh, la postura, tante cose appunto per la vendita. Le déroulement du camp est avant tout un partage pour les apprentis, de rencontrer d'autres personnes qui font le même métier qu'elles. C'est aussi avant tout un moyen de pouvoir sortir de sa pharmacie et puis de pouvoir partager avec d'autres intervenants de voir une autre manière de travailler et de progresser dans la prise en charge des clients en pharmacie. Je veux apprendre, c'est la future de notre apothèque, donc c'est très important que nous nous motivons et qu'on peut évoluer et qu'on peut évoluer à la route, comment c'est important que c'est, les clients à begeistern et à vivre. Pour décrire ce camp en trois mots, je dirais que c'était constructif, génial et assez varié. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère vous voir possible bientôt chez nous.